Bonjour, je suis Fabien Quairois, directeur de l'agence Sim Immobilier à bois Colombes. Nous sommes présents en transaction et gestion locative sur le marché de bois Colombes et les communes environnantes. Nous souhaitons accompagner les clients dans l'ensemble du parcours de vente ou d'achat. Par exemple, nous sécurisons la transaction en faisant vérifier le financement de l'acquéreur par notre partenaire courtier. Nous assurons un suivi permanent en déchargeant le vendeur et l'acquéreur de toutes les tâches chronophages. Notre professionnalisme nous différencie depuis la qualité de présentation du bien jusqu'à la signature finale chez le notaire. C'est souvent cette qualité qui ressort dans nos avis clients. Pour notre professionnalisme et notre sympathie qui sont nos valeurs d'entreprise. Si vous avez un projet immobilier, contactez-moi au 07 77 68 74 12. A très bientôt chez Sim Immobilier.